Il faut prendre sa part quoi, au combat de notre époque. Et, euh, et donc voilà, on a, j à dire, on a aussi cette chance d'être un petit porte-voix voilà, dans, dans, dans nos sphères à nous. Donc euh, si à un moment donné, les histoires qu'on peut raconter, c'est des histoires qui peuvent prendre sens, qui peuvent. Euh, voilà, quand tu fais de la musique, tu ne peux pas changer les choses. Mais tu peux semer des petites graines, des petits questionnements, des, euh, tu vois, tu peux déstabiliser parfois des gens qui sont convaincus du contraire. Et juste par un mot qui est accompagné avec telle note et dit de telle manière. Et euh, donc voilà, euh, j'allais dire très modestement, mais euh, on, on met ça dans notre musique pour, euh, pour, euh, voilà, pour participer, euh, ouais, pour faire notre part. entre guillemets. Sans haine, sans armes et sans violence. Moi, j'aime bien cette idée de convergence des luttes et des combats. Le problème, c'est qu'en France, les gens qui, sont, qui font de la politique dans les partis, pour la plupart, et j'ai beaucoup d'amis euh, très proches qui sont dans, dans les partis d'engagement, ils pensent, ils pensent tous ou presque l'alpha et l'oméga du combat c'est la vie politique c'est à dire qu'à un moment donné tout tout doit tout doit euh, converger vers eux derrière eux quoi et euh, à un moment donné surtout voilà et puis au moment de l'élection voilà c'était pas derrière nous ça va pas quoi c'est ce, ce mot là quoi et euh, on n'est plus dans, dans cette idée voilà de convergence et de, de liens de connexion et d'interconnexion où, où chacun fait sa part où chacun a un rôle à jouer eux, ils sont absolument pas là dedans et et le système politique aujourd'hui en France, il est complètement biaisé. Quoi. Euh, donc, euh, donc ouais, j'espère que, évidemment, moi ce qui, ce qui m'intéresse, ce qui me parle, ce qui me touche, c'est ces grands mouvements euh, de masse euh, qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas senti venir euh, spontanés. Euh, et nous on est peut-être, ici on ne sait pas quand, comment, tout ça, mais on est on est vous comme nous, quoi. Et comme les gens d'Alternativa, et comme les copains des désobéissants, voilà, on, on crée quelque chose un peu comme ça, une sorte de socle de base. Euh, des, des connexions qui font que peut-être qu'à un moment donné euh, le jour où, où ce sera mieux entre guillemets bah oui il pourra se passer quelque chose nous on est juste là pour ça quoi se faire en sorte qu'il peut se passer quelque chose et après c'est des choses qui nous échappent on sait pas on sait pas quoi comment par qui euh, euh, des fois c'est juste un petit un petit un petit fait divers qui euh, qui fait boule de neige tu vois et c'est toutes les histoires des grandes des grandes révolutions des grands changements et des grands bouleversements c'est ça quoi euh, l'artiste ne doit pas être obligatoirement être engagé euh, voilà, quelqu'un... Moi j'aime la musique et euh, j'aime les belles et grandes chansons d'amour. J'aime quand c'est bien fait, quand il y a cette forme d'exigence, quand c'est populaire dans le bon sens du terme. Quoi. Euh, si tu prends Brel, voilà, c'était quoi ces engagements à Brel Je ne sais pas. Mais c'est juste magnifique. Je veux dire, chacune de ces chansons, c'est juste grandiose. Et, euh, et voilà, et heureusement que Brel a existé, il faut que... Il nous faut des Brels, quoi. Après nous on a, on a choisi notre voie, c'est la nôtre. Il y a beaucoup de groupes euh, là-dedans, aujourd'hui notamment en France. Mais évidemment, c'est des groupes que tu ne vas, vas pas entendre à la radio, que tu ne vas pas voir à la télé, que, que nous on voit, qu'on rencontre dans nos sphères. Et, euh, et, euh, et voilà, donc après, après le système est fait de telle manière à ce que les gens qui ont des choses à dire, des combats à porter, bah, ils ne passent pas dans ces médias parce qu'ils ne sont pas compatibles avec cette philosophie du temps de cerveau disponible. Ça on le sait, je veux dire, on ne va pas faire semblant de le découvrir aujourd'hui. Euh, tu, vois, tu vois, on est, on est fiers, on est, euh, voilà, on aurait, tu m'aurais dit ça le jour où, c'est toujours moi ce qui me fait, ce qui me fait drôle, ce qui me fait marrer, c'est quand tu te vois au moment où tu es en train de l'écrire. Et moi je sais, je me revois, c'était voilà, mon, mon HLM à Roubaix, euh, j'avais un petit kajibi, euh, et c'est là que j'avais mis mon petit studio dans le kajibi, machin, et pour bien faire bien chez les voisins, parce que malheureusement c'est l'endroit qui résonnait le plus. Et donc euh, voilà, euh, je mettais des musiques et puis euh, j'étais là sur le, sur le petit coin de, de table. Enfin, c'était très tôt, machin. Tu es là en train d'écrire ton truc, tu gribouilles, tu machins. Tu... Et, euh, et voilà, et puis tu dis, cette... et de revoir cette chanson-là et de voir la vie qu'elle a après derrière. Et en plus, qu'il t'échappe complètement, c'est plus ta chanson, c'est elle appartient aux gens, tu sais. Euh... Bon, et même des gens, euh, c'est fou, l'autre fois on fait un concert, il y a quelqu'un, il euh, y a une femme qui vient nous voir après le concert, elle ne connaissait pas très bien le groupe, elle vient nous voir, elle fait, mais j'ai adoré, mais c'est génial. mais... Euh... Et Votre reprise de on lâche Rien, je fais, ouais, bah, c'est notre chanson quoi. Bon, non, non, non, c'est pas ben non, n'importe quoi. Mais si, si, c'est le mais oh, arrête, tu me charrier. Ouais, mais c'est euh, donc, euh, donc voilà, ouais, une, une, belle, une belle fierté quoi. J'ai toujours dit que ma musique elle, elle naît de la rue, donc euh, de la voir résonner, prendre sens et prendre corps dans la rue, donc il euh, n'y a pas de plus belle récompense quoi. Sans haine, sans armes et sans violence.